fois oh. un excellent oh. Oh. Oh. fashion week, c'est la fashion, ça y va, Bien en on voilà, et, voilà. et aujourd'hui on se retrouve pour cette émission Jeunes chrétien, par où commencer oh Par où commencer On va répondre à cette question, cette question qu'on peut souvent se poser, euh, je me suis converti il y a quelques temps, j'ai accepté Jésus il y a quelques temps, où je débute dans les choses de Dieu, je démarre dans les choses de Dieu, par où commencer Ou peut-être tout simplement, euh, tu es chrétien et tu es jeune en âge à faire, tout ça, on va donner des astuces, mmh. des tips, on va bien rigoler yes. et ça va être surtout yeah. très édifiant. ce yeah. soir, yes. yes. yes. yes. yes. yes. on a sur le plateau tout d'abord un public, un hein, merveilleux Il yeah. yeah. yeah. y a des gens à hein, il y a des gens à <rire> <rire> de la dernière émission, c'était avec toi, tu te souviens Pascal oh, mais... qui était dans le public, il te fait « J'espère qu'il y a un public aussi vivant. Yeah. Et on a ce soir sur le plateau, avec moi, à ma droite, à ma gauche, une équipe de Wonderful Chroniqueurs. On a, on va commencer. Vous avez qu'il y a un petit nouveau, il y a, oh, a un petit <rire> Ça manquait, ça manquait, ça manquait de, de, de garçons, ça manquait de masculinité, ça manquait de virilité. Il y avait que des filles, il y avait que Steven. Bon, il y avait non, y avait <rire> il y avait un seul mais Oui, bon, en fait non, il y avait d'autres <rire> garçons. Mais c'est vrai que voilà, ça manque oui. un peu. Petit... Bon, on commence par le premier but. Je suis content, alors comment tu t'appelles euh, Tu t'appelles comment Christian ou Cristiano Ou Cristiano, ah, okay. Okay. Ah, ok. Donc on t'appelle comment Cristiano. Cristiano. Oh, okay. Oh. Oh. Cristiano, Cristiano. Oh. <rire> <rire> ok, vous allez voir. Cristiano, on va voir un peu quel est, c'est quoi son style un peu de en tant que chroniqueur, est-ce qu'il est plutôt drôle Est-ce qu'il est sérieux Oh j'ai plus l'impression qu'il est sérieux, lui c'est l'éducation, lui c'est la parole, lui c'est les profondeurs, lui c'est l'esprit. Voilà, et on a juste à côté de lui, O Double L-E-E-O-L. Sous acclamation, on a en face de Cristiano, Indie Black, Inji Rasos. acclamation. <rire> On est la star de Fresh Il yeah. n'y oh, a qu'une star Fresh C'est Jésus, pas toi C'est Jésus. Jésus Mais après Jésus la star de Fresh Vous le savez, c'est le Hax oh, yeah. Attendez, je vais l'annoncer On l'appelle le Hax On l'appelle Steve Kong. On l'appelle Stevie On l'appelle la Pompie On l'appelle Steven oh, yeah. Viker oh, yeah. C'est les petits surnoms oui, qu'on lui donne ouais. Aujourd'hui, tu t'appelles comment aujourd'hui Bah Steven. Non mais c'est quoi ton surnom de l'émission là Ah Lorax. Non mais un nouveau vas-y. Un nouveau Euh... Non non non non non non non <rire> non <rire> <rire> en fait, il est trop drôle. lui en fait, contrôlé par la police qu'est-ce qu'on faisait <rire> Vas-y, vas-y, vas-y euh... Un surnom, vas euh... Non, c'est pas truc, je sais pas. Pompidou, je sais pas. Pompidou Non, Pompidou, Vas-y, pas. Vas pas un surnom je... Non, pas du tout, là j'ai... Mais... Non? Vas-y, hein, comme ça, on regarde devant, je sais pas. Euh... L'eau <rire> D'accord, on l'appelle L'eau Le bounce, oh. le bounce, le bounce, je le rappelle, c'est vraiment euh, l'engin, mmh. le, le mmh. matériel que vous pouvez utiliser lorsque vous voulez rebondir. Bon, ah, non, dans un premier temps, avant de définir exactement la voilà, avant de donner des conseils mmh. pour la jeune vie chrétienne, tout ça, on va oui. d'abord définir c'est quoi concrètement être chrétien, chacun dans mmh. votre définition. Qui commence Moi. Qui commence D'accord, donc Steven, vas-y. <rire> On vas-y, vas-y. Être chrétien, c'est faire comme Christ. Être chrétien, c'est faire comme Christ. C'est-à-dire Donc être chrétien, c'est faire comme Jésus. C'est faire comme Jésus. Être chrétien, c'est un petit Christ. Une descendance de Jésus. Le chrétien, c'est un petit Jésus. Du sens où c'est la relève. Voilà, c'est ça. Christiano, première intervention. Je me sers un petit verre de la loi. J'ai on pour, pour moi, un chrétien, c'est quelqu'un qui laisse Christ vraiment régner et dominer dans sa vie. Wow, wow. Amen Ok, Amen. c'est ça un chrétien, Indie Un chrétien, bah, c'est quelqu'un qui accepte euh, Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur mmh. dans son cœur et qui mmh. croit qu'il bah, est ressuscité pour... Lui et que il bah, mmh. peut, comme Christian a dit, Christiane, pardon, oh oh. régler dans sa vie. Ah, ah ouais. ben, exactement. Là, là, vous avez tous donné une définition un peu. voilà Toi, ta définition, mmh. c'est faire comme lui. Oui. Toi, ta mmh. définition, c'est être comme lui. Mmh. Toi, c'est. Euh, le oui, laisser régner et toi c'est l'accepter ok c'est quatre définitions différentes qui a une autre définition encore parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut dire sur ce, ce que c'est le tout. chrétien des fois, vous savez je pense que des fois notre vie chrétienne n'est pas puissante parce que déjà on ne comprend pas vraiment ce que c'est chrétien des fois on comprend pas clairement des fois on a l'impression que voilà être chrétien c'est euh, je me suis réveillé un matin, bon on m'a invité à une réunion on m'a parlé de Jésus, oui. on m'a donné un verset c'est pas que ça être chrétien <rire> voilà, c'est véritablement pas que ça C'est bien plus que ça C'est yes, yes. une appartenance, yes. c'est quelque chose qui se passe Spirituellement, c'est un bon nombre de choses yes. Et surtout c'est des droits auxquels on a accès Parce que yes. le chrétien c'est l'enfant de Dieu yes. yes. Lorsqu'on devient chrétien, on devient Enfants enfants de enfants de Dieu, de Dieu voilà. oui. Il y a les créatures de Dieu, c'est oui. ce que Dieu a créé oui. Mais il y a les enfants de oui. Dieu Et les enfants de Dieu sont ceux oui. qui ont accepté, oui. accepté Jésus Et le seul moyen qu'il est donné à l'homme pour devenir enfant de Dieu oui. C'est d'accepter oui. Jésus Christ oui. comme le Seigneur oui. Jésus oui. Jésus oui. Le, oui. Oui. le oui. recevoir dans son cœur Et dès qu oui. qu'on le recevra dans son cœur, c'est quoi le recevoir dans son cœur c'est l'accepter. C'est l'accepter, fermer les yeux. Voilà, Et le confesser de sa bouche aussi. Le confesser par exemple. Euh, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Mmh. La prière yes. oui. de yes. Ce qui se passe, mmh. c'est que le Saint, tu reçois le Saint-Esprit. Mmh. Il vient habiter en toi. Ouais. On ne oui. va pas aller dans les complications, mais tu deviens enfant de Dieu. Tout simplement. Amen. Qui d'autre a une définition un peu de ce que c'est être chrétien Une nouvelle créature, tu appartiens à Dieu. Une nouvelle créature qui appartient à Dieu, vas-y. Une nouvelle vie aussi. Une nouvelle ouais, vie, ce que dire. Ouais, une nouvelle Moi, j'aimerais rajouter que, bah, ce que c'est pas, c'est, c'est pas une idée, c'est pas un principe, mmh. c'est pas un concept, c'est ouais. pas une religion. Oh ça, c'est très très bien. Ça, il faut vraiment le définir, c'est que c'est ni une idée. Mmh. C'est pas une idée à laquelle on adhère. Mmh. Ouais, ben, j'aime bien l'idée de Jésus là, ça a l'air intéressant. Mmh. Ça, j'aime bien, j'aime son bail. <rire> <à son> <rire> on va aller la salle dirait une ça qui s'appelle Bénédicte qui est ah, parti qui interviendra bientôt le nouveau Chronicleur sur Fresh ouais, yeah, hein. yeah. On, de, on, guys, on arrive à la saison 2 mmh. on est en train, ouais on est en train de remodeler mmh. les équipes yeah. on regarde les bons chroniqueurs, les chroniqueurs pourris je rigole, je rigole je rigole <rire> <rire> Je rigole, oui, on aura des oui, nouveaux oui, chrétiens, oui, vous oui, allez voir. La oui, saison 2, d'ailleurs, on prépare des trucs de ouf. Mais aussi, on arrive. Donc, être chrétien, c'est euh, ne pas adhérer à une idée. Oui. C'est pas oui. adhérer, à un prince, adhérer à un principe. Oui, oui. j'aime bien l'histoire de Jésus-là. Oui. Ça m'a l'air bien, ça. Oui. Ouais, ça, ça se tient, bon. ouais. oui. tient, ça tient bon. Non, c'est quoi C'est une rencontre avec Dieu. C'est croire véritablement que c'est la vérité et c'est l'unique vérité. Oui. C'est quoi d'autre être chrétien Allez, on y va. C'est une relation aussi avec Dieu. C'est une relation avec Dieu. C'est une relation avec Dieu. Ou du moins, c'est le droit, l'accès une relation avec Dieu ouais. parce que c'est pas la vie chrétienne c'est pas une relation avec Dieu enfin plutôt le fait d'être chrétien c'est pas une relation avec Dieu mais le fait d'être chrétien nous confère nous donne l'accès et le droit à une relation avec Dieu fait, je crois vraiment que la vie chrétienne c'est vraiment un autre truc c'est vraiment, vraiment différent c'est différent c'est mmh. vraiment le contraire vraiment du monde c'est vraiment, vraiment le contraire, le contraire du, du monde tu oui. oui. oui. oui. voilà, as une nouvelle identité mmh. tu as tu as mmh. droit comme on a dit à une relation avec Dieu ouais. euh, voilà tu as aussi des anges qui marchent avec toi tu peux faire de nouvelles choses tu prends conscience de certaines choses et ta vie change, tu sais. Mmh. Je peux faire de nouvelles choses, ça, ça a l'air super génial. On euh, faire de nouvelles choses. Bon. Qui peut vraiment définir la vie chrétienne, tu peux... Peux faire de nouvelles choses Qui est vraie mmh. définition Allez, allez, allez, on y va, on y va. On y va, on y va. Apprendre bon, bon. à voir Dieu tel qu'il est réellement. Apprendre à voir Dieu tel qu'il est réellement. On y va ensuite. Allez, on y va. Un mode de vie changé. Un mode de vie changé, on y va. Une vie surnaturelle. on y va. Yes. <rire> tu prends bah, une vie Contact avec Dieu. Ah, voilà, en contact, en communion avec Dieu. On y va, vas-y, on y va, on y va, on y va. Le, le, le premier qui On dit qu es la tête et non la queue. Ah, ah, le oui. dernier qui n'a plus de trucs un gage à la fin de l'émission. Vas-y, ah, ah, viens. Non, pouvoir on communiquer est... avec Dieu. Non, pouvoir communiquer, il l'a dit, il l'a dit, vas-y. Parler avec Parlez Dieu. Parler avec Dieu, ok. Oui, c'est la même chose, mais bon, on passe, vas-y. On ne peut plus être limité par la nature. On va impacter tout le monde. Un successeur. Un successeur de qui De Christ. De Christ. Oh Oh Oh Oh, oh Allez, on tourne jusqu'à 3 3, 2, yeah. 1... 2, ah. Voilà, très très bien, donc elle aura un gage à la fin de l'émission yeah. On dira, tu es responsable oh, du gage, tu oui. dois trouver le gage okay. à la fin okay, Après gage, il okay. dira okay. Qu'elle puisse danser ou un truc comme ça qu'elle oui. Puisse, oui. Okay, puisse faire un truc vraiment... Ok, euh, c'est bon, je sais, okay. je sais oh. Vas-y, c'est quoi Tu vas devoir faire un freestyle Comme tu as perdu de l'inspiration, bah non, tu vas non, devoir en trouver non, tu non, tu non, Oh. On ne fera pas le freestyle maintenant On peut l'encourager en plus vas-y okay. Oli. Vas-y Oli. Attends peut-être qu'on a peut-être qu'on a un son à la régie, peut-être qu'on a un son à la régie, je ne sais pas. Mmh. Peut-être qu'on fait signe, peut-être qu'on a un son à la régie. Mmh. Bon en attendant vas-y. En attendant vas-y. Go vas oh. oh. go go go. Je m'appelle Oli. Oh. Je suis conduit par l'esprit. Oh. Oh. Mais... On oh oh, continue, on continue, on continue. Je m'avène un lit. Je suis conduit coup. par l'esprit. Ah, J'ai accepté Jésus dans ma vie. Je ressuscitais, m'a réanimé. Ah ah. Je vis en son sein ah et ah. je le fais rencontrer. Ah ah ah. Aucune rime, vas-y! Vas-y, vas, -y, vas, -y. vas, -y, vas -y. Okay. ok. Le moment le plus gênant de l'émission, vas-y, vas-y! Vas-y! Vas-y! Ah. On m'appelle je tourne à fraîcheux! Ah, ah, ah, ah. Ok, ah. On misé, <rire> est ce qu'on a de musique, Il dit, vas-y, il dit, il dit, De prêche <laughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Ouais. Ouais. Et voilà. le du coup, voilà, on voilà, devient bon, chrétien Amen. Euh, Amen. Si on a une instru, on la met, hein, on va, je vais vous montrer Donc quand on devient chrétien, qu'est-ce qui se passe Tout simplement, on naît de nouveau, on rentre dans la famille de Dieu tout On devient un enfant de Dieu Amen. Et euh, le ciel, on va dire comme ça, nous est ouvert Amen. Voilà, on sait, on va passer notre éternité Amen. On sait qu'on va Amen. la passer avec Dieu Si on commence une nouvelle vie Amen. avec Dieu C'est pas pour la terminer après notre mort C'est pour justement la continuer après notre mort Toujours avec Dieu tout simplement yeah. c'est ça le chrétien yeah. une petite question vous un petit truc que vous trouvez très très cool dans la vie chrétienne vas-y on y va très très cool toi l'adoration l'adoration le bleu ah, la, la capacité le, pouvoir le, adorer, la, la la la la de pouvoir adorer avoir un contact ton cœur Dieu. avec Dieu la voilà, présence ça, de ça, Dieu ça, la, la présence de Dieu ça. Ça, ça, ça, ça, Okay, amen. <rire> Moi, c'est bah, l'omniprésence, le fait qu'il habite en nous et le fait qu'on peut lui parler de tout et de rien tout le temps. Amen. amen. amen. Le fait qu'on peut avoir cette relation avec Dieu, on mmh. confie mmh. tout, tout ça. Yeah, Cristiano Ronaldo. Justement, son accessibilité. Son accessibilité. Mmh. Mmh, ça c'est vrai, parce que c'est vrai que euh, dans le monde, ou du moins euh, la religion mmh. en général, nous peint une image de Dieu qui est vraiment, euh, j'ai l'habitude de dire ça, un grand monsieur avec une barbe blanche, mmh. euh, sur un grand trône. Euh, mmh. Alors que Dieu est véritablement tout le contraire dans le monde. Mmh. Pour, pour accéder à Macron, qui a le numéro de Macron ici Pas mmh. euh. enfin, moi, Bah lui non. Dieu, non. Personne n'est-ce pas Non. Mmh. Qui a le numéro de Mama Non. Qui a le numéro de Robert De Niro Oh, non, qui a le numéro, <rire> numéro de.. Euh, et qui d'autre encore Neymar. Donald Trump. Neymar, voilà Donald Trump, personne. Mais qui ici peut parler à Dieu maintenant Waouh wow. Voilà, et c'est ça qu'il y a de. il n'y a, bah, a qu'une personne en public qui peut parler à Dieu, <rire> c'est <vraiment> le cool. <rire> <rire> bon, c'est ça le truc, c'est que dans le monde, en fait, les personnes célèbres, les mmh. personnes importantes, mmh. on a l'impression qu'elles sont vraiment inaccessibles. Mmh. Et il y a un contraste avec Dieu, c'est que Dieu ça. étant la personne la plus connue de l'univers, mmh. mmh. euh, Donald Trump va dire un truc. J'ai vu une vidéo, on lui a demandé. Bon, en ce moment là, c'est chaud pour lui, hein. c'est vraiment chaud pour lui en ce moment c'est chaud pour lui. Non, ce qui paraît, c'est un frère en crise en plus. C'est ça, ah, un frère en crise, vraiment frère. Ouais, euh, voilà, euh, on est vraiment ensemble. France. Enfin, bon, je oui, ouais. ne pas de problème donc. Euh, allez <rire> Chacun ses problèmes, chacun ses problèmes. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Allez amen. Sois, amen. Amen. sois béni et euh, Amen. allez Je, allez. Bien. Allez. Allez. <rire> <rire> je rigole, je ne pense pas sur la politique. <rire> Ici, vous connaissez la politique des États-Unis Non, pas du tout. Non, voilà, vrai. voilà. C'est qui le président de la France Monsieur Macron. C'est qui le Premier ministre <rire> voilà donc déjà qu'on a du mal avec la France c'est pas maintenant avec les États-Unis qu'on va se concentrer avec. voilà voilà déjà que moi je connais je connais le les porteurs de réveil ça Attends, y va. ouais, ça y va quoi. C est c est bien, quoi. Quoi. voilà tout simplement mm -hmm. ça. Donc, euh... Donc, je disais cela, c'est que dans le monde, en fait, il y a un contraste terrible entre bah, tout simplement bah, le monde et, et Christ. C'est que dans le monde, quelqu'un de célèbre, quelqu'un de connu, quelqu'un de réputé, quelqu'un, une célébrité, en fait, c'est quelqu'un de vraiment injoignable, c'est quelqu'un vraiment euh, de trop occupé, quelqu'un qui n'a vraiment pas du tout le temps pour nous, qui est vraiment, voilà, pour lui parler, yes. tu dois prendre 3000 rendez-vous avec sa secrétaire, uh -huh. et avec la secrétaire, uh -huh. sa secrétaire qui contacte son assistant, contacte son beau-frère, oh, son, son oncle. Bref, wow. alors qu'en Christ, uh -huh. aujourd'hui, on a le droit de contacter la personne la plus célèbre à ouais, le tout moment. Ouais. Et quelqu'un disait cet exemple là c'est que même aux toilettes, on peut, à Dieu. Dans ouais. la douche, on peut parler à Dieu. Dans la cuisine on peut parler à Dieu. Ouais. À tout moment on peut parler à Dieu pour recevoir ses conseils. Et l'exemple que je donnais, tu me dira par rapport à. Ouais. Attends, attends, attends, attends. frère, faut dire à la maman là. Faudrait... Ouais. Ah, je l'entends même de parler, de en de fait. La porte est ouverte. Oui, il fait froid. C'est une dame, là, je sais pas. Faut lui dire, pardon, faut lui dire qu'on est en tournage, frère. Attends, dis-lui qu'on est en tournage, frère. Madame, dame comme ça, là, pardon, il y a marqué, on est en tournage. Allez. Ah, d'accord. Ok, parce que genre, ok, désolé. Ok, ferme, la... Renato, ferme la porte, frère. Ça fait. Merci. Ok, trois wow. Attends, attends, il ferme la porte, attends, des gens qui rentrent. Quoi Ok, je reprends où, Donald Trump Vous avez fait la musique, free la musique. La musique Le freestyle. Bon, on l'a fait là, c'est bon Non, mais parce que t'as demandé la musique, ils sont cherché. Mm -hmm. Ah, ah les gars, vous pouvez lancer une musique attends. Ouais, on est en train de chercher, ta gueule. Ok, vas-y, à la fin, alors, à la fin. Merci, hein, ouais. trop lourd. Wow. <rire> y 2, 1. Donc, je disais quelque chose, c'est que euh, Donald Trump va dire quelque chose de très, très, très, très, très, très marquant, je trouve. Mm -hmm. Il va dire, vous savez, un journaliste m'a dit, euh, est -ce que vous êtes, comment est-ce que vous sentez le fait d'être la personne la plus connue du monde Parce qu'à mm -hmm. première vue, aujourd'hui, la personne la plus connue, c'est peut-être lui, hein mm -hmm. Non Quand il y pense comme ça, c'est peut-être mm -hmm. lui. Et lui, il va dire quelque chose, il va dire, vous savez, euh, beaucoup disent ça, mais il y a une personne qui est bien plus connue que moi. Il y a le boss des boss. On, on lui a dit quelque chose, on lui a dit, vous êtes la personne la plus connue, sûrement une des personnes les plus puissantes de, de, de, de, de la planète, parce mmh. que vous êtes président de la plus grande puissance euh, mmh. euh, du monde. Pour mmh. Plus maintenant président, mmh. mais mmh. il fut un temps où. Et il va dire quelque chose, il va dire, voilà, c'est vrai que je suis très très puissant, c'est vrai que je suis très connu. Mais il y a un big boss mmh. Mmh. Et il dit ce big boss là, il est bien plus connu que moi mmh. Et il y a quelque chose dont je disais, il y a un contraste entre Dieu mmh. et les hommes C'est que les hommes peuvent être un peu busy. Plus mmh. ils ont des responsabilités, plus ils sont connus, plus ils sont célèbres Plus ils sont injoignables, mmh. inatteignables Plus ils sont, c'est comment on dit, incontactables Max inaccessible, Alors que Dieu, c'est un contraste, c'est totalement la Dieu, bien qu'il soit Dieu, bien qu'il soit le grand des grands, le roi des rois, le king of kings, on peut le contacter à chaque moment. C'est toi qui parlais donc de l'omniprésence, c'est pour ça. Non, c'est toi qui parlais de l'accessibilité. Ok, et c'est qui alors qu'on n'a pas interrogé, c'est toi. Toi, c'est quoi ce truc là qui plaît dans les chrétiens Moi, c'est le fait en fait qu'on apprend toujours plus, et au niveau de Dieu, c'est-à-dire que c'est une personne, il y a toujours plus en fait à apprendre. Yes. Yes. C'est-à-dire sure. qu'on n'en a jamais assez en mm -hmm. fait, mm -hmm. mais on a mm -hmm. toujours mm -hmm. plus à nos autres. Il y, il y a pas mmh. comme s'il y avait pas de limite en fait. À ah il, y a, il y a toujours plus et ce qui est vraiment de bien dans le fait qu'il y a toujours plus c'est qu'en fait plus tu as plus, plus tu te rends compte qu'il y a plus. Vous voyez ça qu'au début confort. tu te dis bon voilà bah voilà j'accepte Jésus je suis les nouveau mmh. voilà bon bah voilà bah, je vais à l'église dimanche mmh. mais tu grandis tu te rends compte my god mais il y a bien plus mmh. et plus tu as à plus plus tu te rends compte qu'il y a plus en fait mmh. c'est incroyable. Et je pense que même le fait d'être mature on va dire dans sa vie chrétienne c'est le fait de plus tu reconnais en fait que tu ne connais pas plus tu grandis mmh. parce que mmh tu c'est à plus Quand tu mmh. sais tout Bah ok je sais tout Mais mmh. quand tu avoues Que tu sais pas ben bah, il y a plein de C'est un signe de maturité Ça se rend mmh. compte Il y, y a en plus Il y a quelqu'un mmh. qui dit que euh, Ce que je sais c'est une goutte D'eau et ce que je ne sais pas, ce que j'ai à apprendre, c'est l'océan. Wow. Ça, c'est vraiment, vraiment terrible. Et la vie chrétienne, c'est vraiment comme ça. Mais dire, On ne peut pas s'ennuyer. En fait, yeah. c'est une quête de profondeur. Il y a toujours plus, en fait. Yeah. Il y a vraiment toujours plus. C'est bon de se dire, non, mais peut-être qu'à un moment donné, j'ai fait le tour, quoi. Yeah. Non, non, non, non, non, non, non, non. c'est vraiment compliqué de faire le tour. C'est vraiment chaud de faire le tour. Une vie entière ne suffirait pas à faire le tour. Voilà pourquoi on passe l'éternité avec Dieu. Ah, yeah. L'éternité yeah. pour comprendre, pour faire yeah. le tour. Yeah. Maintenant, les questions ont posé un peu. Et J'aimerais un peu savoir qu'on parle un peu, on parle un peu de vie chrétienne, tout ça. J'aimerais que vous puissiez nous raconter en une minute chacun un peu vos conversions. J'aimerais que vous puissiez nous raconter un peu vos conversions. Pourquoi ah. oh, tu rigoles déjà. <rire> enfin, toi, est Dans ta conversion, t'es vraiment marrant. Dans ta conversion, vraiment marrant. On va passer un peu à une rubrique story Time. On va parler un peu de tout ça. It's now, c'est parti pour la rubrique. Story time. Oh, ils l'ont même dit. Fresh. Hey guys, de retour donc sur la rubrique Storytime Time. avec Cristiano Oli, Indira, Steven et oh. Oh. Merveilleux. Oh. Je disais... oh. le République. Je vous dis, très fâché c'est pas des lunettes, c'est une blague ces lunettes je ne les porte pas. Je disais donc racontez moi un peu votre conversion. Comment est-ce que ça s'est passé, racontez-moi un peu. Comment est-ce que ça s'est passé pour chacun d'entre vous? Comment. Comment. Comment Vas-y, racontez un peu votre vie. Allez, on vous écoute. Qui commence Lorax. Lorax, vas-y. Allez, on va rigoler un petit coup. Allez, on y va. Moi je suis arrivé là. Donc toi tu étais quoi un peu On a déjà raconté dans certaines émissions, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas raconté les témoignages. Toi tu étais. Qu'est-ce que tu faisais dans la vie moi, avant Voilà. Ouais, ouais. <rire> oh travail, Je travaillais Où ça euh, Au ministère fond. de la Bicraft, travaillais <rire> au non. Non. non non. Non Tu vendais de la chine De la ch <rire> tu, vend... <rire> tu vendais du chute Dans le passé, ouais. Oui, mais il C'est et voilà. euh, je travaillais aussi. <rire> j'étais voilà, mi-ange, mi-ange. Euh, oui, donc, donc. Du coup, euh, un jour, tout ça, j'avais. J'étais un délinquant. Oui, j'étais un délinquant. Voilà, merci. J'étais un délinquant. Et euh, un jour, comme ça, il y avait un ami à moi. Il me dit Ouais, mes serves vont dans une réunion il y a beaucoup de chien, Que j'animais à l'époque oui. Ça fait 3 ans, 4 ans. Ouais. Il dit Il y a beaucoup de jeunes, venez, tout ça, on me parle de Dieu, tout ça. Et moi, j'aimais Jésus, hein. J'ai mis vraiment Jésus. <rire> ouais. Et là je me suis dit, bon ça peut bien parce que moi j'allais dans une église avec des papas. Ouais. Ah, des papas <rire> avec des... bon, J'allais, je suis venu. Et là, euh, j'étais prêchais. D'accord, mais du coup, l'émission s'appelle pas Steven, raconte-toi ce en fait. Parce que là, en fait, euh, <rire> heureusement que j'ai une montre. Euh, hein oui, donc. Oui, en fait, ma, quand je suis venu dans, dans la réunion, euh, j'ai senti la présence de Dieu. Amen. Euh, quelque chose que j'avais jamais senti. J'ai senti Amen. un amour euh, vraiment sincère et euh, l'amour de Dieu. Bah, Amen. Et t'as rencontré Jésus, en fait. J'ai rencontré Jésus. Et après, tu l'as accepté. J'ai ouais. entendu, j'ai rencontré qui Voilà. Et aujourd'hui, aujourd'hui, tu es le Rax. Oh, le okay. passé est. Ah, ça, Toutes choses sont devenues. Ouais. Je suis devenu un enfant de Jésus, yeah. tout simplement. Amen. Tina Girl, yes. Tell Us. Bah moi, comment est-ce que j'ai rencontré Jésus Tout simplement, ben bah, on m'a invité à l'église. Ouais. Et euh, bon de base je voulais pas trop venir, mais bon un jour bah, je me suis dit ok ouais, c'est parti. Donc je suis venue à l'église et euh, dès que j'ai mis un pied, littéralement un pied dans l'église et tout, j'ai commencé à, wow. j'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à Montre à un peu tes chaussures, wow. vas-y monte. monte. Waouh, dès qu'elle wow, a boire, wow, ouais. le pied de la conversion. Wow. Wow. Wow, le, cul, le, ah, conversion. le pied de la conversion. Dès formation. que t'as mis un pied à l'église. Ouais, dès que mm. j'ai mis un pied à l'église, je suis arrivée au moment de l'adoration. Mm. Et euh, ah, non, directement, j'ai senti tout, euh, la présence de Dieu. Donc, quand tu n'avais aucun rapport avec euh, le christianisme Je connaissais Tu étais pas... même musulmane, de, de background musulman, tout ça, tout ça. Exactement. Donc. Et j'étais, bon, pas. Euh, en fait, je comprenais vraiment pas Jésus et je voulais pas connaître. Comprendre. <rire> je voulais pas comprendre, oui. voilà. Et euh, du coup, bon, bah, bah il m'a rattrapé tout de suite, quoi. Donc, dès que j'ai fait, il a Oh. Oh. Bah, moi de base en gros ma mère était chrétienne catholique okay. mais moi j'étais pas vraiment chrétien Et en fait je m'étais vraiment éloigné de ça Genre totalement éloigné, okay. moi j'étais vraiment à fond dans le monde Et en fait à un moment donné Je sentais vraiment un vide partout <rire> Dans le sens où j'arrivais vraiment Plus à comment dire à ressentir quelque chose même quand j'écoutais de la musique wow. ou même quand je j'étais vraiment, vraiment vide en fait ouais. et après je me suis dit bah faut vraiment que je donne ma vie à Dieu comme ah si bien. je sentais que c'était lui qui allait vraiment tout combler ah ah bon. et du jour au ah lendemain bon. j'ai vraiment senti que le vide était comblé ah je mais... sortais en route et j'aimais tout le monde de façon surnaturelle et tout Vous wow. ah ah voyez vous avez des conversions un peu différentes bon lui ça se ça se fait à la maison Mmh. toi ça se fait à l'église ça mmh. se dans une réunion et toi il me blague moi c'était bah, comme le Rax dans une réunion en fait, mais raconte bah... un peu le background le background c'est quoi d'être invité à une ah. réunion c'est ça ah voilà bah j'étais invitée à une réunion et j'étais déjà allée à l'église mais en fait quand j'étais allée à l'église bah j'étais pas voilà quoi j'étais allée mmh. comme si c'était une sortie mmh. et, euh... mmh. Après, on me demandait comment c'était et tout, et comment j'avais trouvé. Et je disais, ouais, c'était bien, mais sans plus. Okay. Et après, bah, trois jours après ou quatre jours après, je suis partie à une réunion. Et quand j'arrive dans la réunion, je, je suis allée. Je suis allée. Mais désormais... Pourquoi tu m'as dit je suis partie et Tu m'avais déjà dit. Euh... Oui, c'est ouais. terrible cette fois. Mmh. Toi aussi, tu es partie non. non. Toi Non. Je suis allée. Je suis allée Allez on y va. Oui. On est allé. Donc je suis allée à la réunion et, euh, et franchement bah, j'aimais bien ce qui était prêché etc. Mmh. Mais en fait euh, quand on a commencé à prier il bah, y avait la présence de Dieu. Mmh. Mais moi en fait je comprenais pas pourquoi les gens priaient à haute voix. <rire> <rire> tu étais <rire> habitué à ce qu'ils prient doucement. Ouais, ouais catholique quoi. J'étais oh, ah, okay. là, en mode dans ma tête. <rire> <rire> vas-y, <rires> vas-y, Vas Tu comprenais euh, pas pourquoi euh, il priait à haute voix ouais, pourquoi Tu pourquoi me disais quoi Je me disais dans ma tête, oh seigneur, parce qu'en fait... Oh seigneur dit... <rires> Attends, attends, attends. est-ce que tu peux me dire à haute voix ce qu'il y avait dans ta tête à ce moment-là Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe Mais pour <rires> passe pourquoi, <rires> ils, pourquoi <rire> ils parlent comme ça Pourquoi ils font ça Mais où est-ce que je suis atterri Où est-ce que je euh, suis atterri Où est-ce que j'ai Où est-ce que j'ai atterri Ah bon Tu n'es à Bourges Tu es à euh... Um, au Canada Ah d'accord, ah, où oui. est-ce que je suis atterri d'accord je crois <rire> Où est-ce que j'ai atterri, sorry Sorry, I speak English, so, Euh yeah. um, oh, Tu peux dire où est-ce que j'ai atterri en anglais alors Oh pardon Tu peux dire où est-ce que j'ai atterri en anglais C'est <rire> bien English, toi Euh... Um, where I landed <rire> Vas-y, vas-y frère. Vite, 1, 2, 3, tout vite, 1, 2, 3 Yeah, yeah, yeah. ah, c'est quoi? Vas-y. Where I landed. Vas-y, toi. Where I landed. Where I landed. Ouais, lui parle anglais, il n'a pas Elle c'est Ines Croc. Elle c'est une Croc. Elle là c'est une Croc. Vas-y. Tu peux parler anglais. Tu peux quoi? Tu sais, c'est Ines Croc. Toi tu parles le Bangladeshien. Vas-y, ouais, ouais. comme elle. Moi j'arrive, je suis sur la route de. D'accord, de... vas-y, vas-y, vas-y. Ce qu'elle vient dire. Where, are I... Where are I Where I landed. Ah, Comment? Where I Where I landed. Where I landed. <rires> <rires> oh, voilà. Ben la tête. Imagine il dit où est-ce que je suis atterri. Ah oui, où est ah oui dans, ma... dans ma tête, dans ma tête, je parle pas, je ferme les yeux et je me dis, oh, où est-ce que j'ai atterri? <rires> où est-ce que j'ai atterri? Qu'est-ce qui se passe? Euh, Peut-être que je suis dans un truc de rituel satanique. <rires> C'est tout automatique comme elle était vraiment chéper, elle était vraiment perché non, ouais. frère, elle là, elle était une dimension de... elle joue au chat perché tous les jours, elle elle était tu sais, elle se défilme, non il oh, y a des anecdotes ah, que je ah. raconterai pas ici qu'elle m'a raconté, non, Quand, avant, dans ce son... Il In Indira avant, ah oui non, non c'était un truc, non, non, le plus bourrac ça ne lui arrive pas à la suite ah, non, non, non, non, non, non, c'est elle qui a créé ça non, tu t'es dit que tu es dans un truc de l'étire voilà, okay. satanique et ensuite Mais... Bah, ouais, ouais. d'un coup, je ressens bah, la présence de Dieu mmh. Et du coup, je me dis oh et après... Ah, j'ai une question, c'est moi qui me vient Est-ce que tu aurais été capable, genre pendant la réunion, de crier NON Je me barre ça n'importe <rire> pas, <rire> pas Tu été capable de faire ça ou pas Non, j'avais pas assez d'audace Ok J'étais un peu... voilà quoi okay. C'est pour ça que je parlais pas mais du coup, ouais. mmh. Et du coup, après, bah, je suis tombée par terre. Enfin, tombée. Mmh. Je me suis mis à genoux par terre. Oh, oh, et je, je préfère, d'accord. Ouais, je me suis mis à genoux Les par terre. Euh, parce que je sais pas, je sentais un poids sur moi en fait, wow. et j'ai commencé à pleurer. Après. Tu sentais la présence de Dieu et c'est voilà. une expanse, Et c'est cool parce que là tu me parles bien. de tomber, tu me parles de pleurer, et elle me de non, pleurer, non. my god, les gens vont croire que vraiment là, Jésus ça fait mal au cœur. Non, non, non, non c'était trop bien, je une que c'est vraiment une ah ah bouffée ben, ben, en voilà fait. Ce que tu mmh. jamais senti en fait. Voilà ce que je n'avais jamais ressenti, mmh. et j'ai senti vraiment que je rencontrais quelqu'un ah que j'avais jamais rencontré, et je sentais que bah, tout allait, allait mieux en fait dans ah le futur. C'est ça, parce que de la même manière que le bébé, lorsqu'il vient au monde, bah il pleure. Mmh. Il pleure, pourquoi bah Parce que bah il, bah il pleure parce qu'il bah vit quelque chose de nouveau en fait. Yeah. Bah nous aussi, de la manière, on sent quelque chose de nouveau, mmh. on vit une expérience nouvelle Donc c'est mmh. très, très, oui. très très positif. Donc, oh là là, d'accord. Et aujourd'hui, bah, ça va ouais, ça bah, va, trop bien. Aujourd'hui, yeah. bah, yeah. comme tu l'as dit, tu es en Christ et tout yeah. va bien. Maintenant, yeah. ça fait des années donc, que vous êtes chrétien pour la part d'entre vous. Et euh, J'aurais donc une question à vous poser, et là je passe en mode inspecteur, c'est quelles sont alors les clés, les conseils que vous donnerez à quelqu'un qui accepté Jésus il y a quelque temps, qui vient juste de se convertir. Vas-y. On dirait de s'abandonner. parle moins fort, parce que vraiment, faut vraiment pas qu'on réellement s'abandonner. On <rire> <rire> <Réalement, ça va. rire> dirait réellement de s'abandonner et faire confiance au Seigneur. Et vraiment, développer une vraie vie de prière. et. Ok, ben bah là, il y a plein de trucs. Ok, pardon. Il ça choisir un truc il me dira. Un truc. Moi, j'irais euh, de suivre euh, ces leaders. Mmh. Euh, de suivre, en gros, bah, d'écouter les conseils en fait, que, les, mmh. que les gens, par exemple, qui t'ont gagné à Christ ou mmh. les gens dans l'église à laquelle tu as accepté Jésus, ouais. etc., euh, te donnent. Parce qu'en fait, ces personnes-là, bah, ça fait plus longtemps qu'elles sont dans la vie chrétienne. Amen. Et, Amen. Et donc, en fait, tu, bah, tu prends l'expérience de quelqu'un qui est déjà voilà. voilà, C'est ça, c'est mmh. ça. Et ouais. euh, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à Amen. ma conversion. Après ma conversion, donc je donnerai ce conseil-là. Amen. mais d'écouter les conseils, mmh. tout ça. Vous savez, il y, y, y a un frère qui a dit un truc ici à Perec, à un prime. Il a dit une phrase vraiment qui paraît tellement anodine, j'ai mm -hmm. beaucoup aimé. Il a dit Arrête d'être paranoïaque, tout le monde ne te veut pas du mal. Il y a des gens qui t'aiment et qui te veulent du bien. On est tellement d'efforts concentrés sur le fait de, Ah, il y a des haters, ah, j'ai des couteaux dans le dos, j'ai des jaloux, ah, mon dos est musclé parce que j'ai des jaloux derrière. Ah, ils parlent dans mon dos, ah, les haters, ah, les haters. Ah, par la maman voilà que des trucs comme ça vous voyez mmh. et bien au delà de ça il y a des gens qui t'aiment et il y a des gens qui veulent ton bien en fait ah, et il ne faut pas paranoïaquer je ne sais pas comment on dit euh, paranoïaque Parano <rire> tout le monde est contre moi <rire> <rire> que des faux prophètes et des sorciers <rire> Donc on en a reçu, a des fruits. non trop de choses comme ça des fois il faut savoir se poser il faut savoir se poser des fois Et accepter le fait qu'il y a des gens qui m'aiment Il y a des mm -hmm. gens qui veulent mon bien Oui mais pourquoi ils m'aimeraient, pourquoi ils voudraient mon bien Ils sont remplis de l'amour de Dieu Et ils t'aiment, et ils veulent t'aider Et ils veulent ton bien, alors il faut ah les écouter ah ah les ah les ah ah ah Et lorsque vous, intég vous intégrez une église Vous intégrez une structure Dieu met toujours des leaders au-dessus de vous, vous. Ah ah vous. Oui. Il met toujours des leaders au-dessus de vous Et une clé comme tu partages là, c'est les écouter ah Leur faire confiance Et vous éloignez des personnes qui critiquent vos leaders Parce que les gens qui critiquent vos leaders, sont ah ah des ah gens qui ah sont bizarres ah avec Dieu t'es leader, moi je m'interroge sur ta relation avec Dieu hein. ah, tu dois avoir une vraie relation avec Dieu une vraie communion avec Dieu, tu parles mal des leaders non, non, non, tu as un bon bon bon gros charnel, mais oh, tu, oh, es ouais. même, tu es même mouché tellement tes charnels. Ah, c'est de la viande, toi c'est du bon steak ah, c'est ta bonne côte de boeuf ah, tu es volé, toi alors les conseils que tu donnes euh, moi un conseil c'est un peu en lien avec Indira, euh, je dirais euh, trouver une bonne église euh, et être au stable dedans vraiment c'est à dire une bonne église où on grandit aussi ah, bien, parce que tu veux il y a plein d'églises mais qui sont pas forcément toutes bonnes, donc vraiment trouver une bonne église être stable et du coup bah, pour rejoindre Indira écoutez les personnes qui sont bah, dans écoutez cette télévision pour rejoindre Indira ou pour euh, répéter ce qu'il dira à dit non non non non non la maison. Allons à La maison Allons à la maison Allons à la maison non non mais c'est pas ça. vrai ça C'est non la non parce tombe dans la parole de Dieu, il y a la Bible pour, oui. La oui. pour apprendre à penser comme Dieu parce mmh. que dans le monde, Amen. il y a un autre système de pensée du coup, il faut apprendre à vraiment renouveler ce système-là c'est vrai, c'est vrai c'est vrai parce que le, le monde nous amène nous donne une certaine manière mmh. de penser une certaine manière de voir les choses, mmh. de considérer même les personnes tout ça, tout ça, mmh. mais la Bible c'est comme euh, la Bible c'est comme, bah, Comment est-ce que je peux dire ça C'est le mode d'emploi de comment est-ce que Dieu pense. C'est le mode d'emploi de comment est-ce que Dieu voit les choses. C'est ça en fait. Et ce serait donc comme tu dis lire la Bible, afin de renouveler sa pensée, de mettre la pensée de Dieu à l'intérieur. C'est vrai qu'on a dit que la chrétienne c'est like Jesus, c'est être un Jesus like, c'est être son successeur, c'est faire comme lui. Et pour faire comme lui, il s'agit de penser comme lui. Et pour penser comme lui, il s'agit de remplir sa tête de sa pensée et la parole de Dieu. Et ce que j'aimerais ajouter par rapport à tout ce qu'on a dit, c'est vraiment comme Steven t'avait dit s'abandonner à Dieu, n'est-ce pas Et s'abandonner à Dieu c'est aussi bah, lui poser des questions et je pense que c'est important de dès sa conversion apprendre à poser des questions à Dieu par exemple par rapport Amen. à l'église dans quelle église dois mmh. aller Seigneur par rapport bon à la après pleine... pardon vous avez accepté Jésus dans une église mmh. vous êtes dans une bonne église c'est des questions à ne pas poser mmh. mmh. c'est des questions que les gens qui n'ont pas d'église posent mmh. Mmh. mais les gens qui ont une église ne posaient pas cette question là mmh. oui est-ce que je suis dans une bonne église non les trucs de paranoïaque là il faut arrêter Amen. tu as accepté Jésus tu es quelque part reste là mon frère Amen. si Amen. Dieu voulait que tu sois ailleurs il t'aurait mis ailleurs tu es là Amen. reste là c'est tout oui yes. Ouais du coup bah poser des questions à ses leaders même et poser mmh. des questions aussi. Euh... Être vraiment curieux, être voilà. vraiment voilà. intéressé, voilà. en fait. Ne pas seulement dire voilà bah j'accepte Jésus, bah maintenant je vais à l'église les, les dimanches, bah, voilà, mmh. euh, je fréquente des réunions dans la semaine de mon église, tout ça, mais vraiment approfondir. Yes. Pose des questions. Pourquoi les anges, comment on fait pour voir un ange mmh. Comment on fait pour entendre Dieu mmh. Comment ça Comment ça, comment mmh. ça C'est mmh. vraiment voilà. Mmh. Voilà, exactement. Lorax. <rire> <rire> non, mais passer le temps avec Dieu. Hein. Ouais. Passer le ouais. temps, ouais. du... temps avec Dieu. le temps, avec du temps ouais. dans l'adoration, dans, la... dans la louange. Qui parlait plus. C'est vrai, vrai que maintenant, vous êtes chrétien, comme tu l'as dit tout à l'heure, mmh. vous avez accès à Dieu. Mmh. Vous avez... My God, ça c'est vraiment un truc, je ne sais pas si on se rend compte vraiment. Mmh. On a la grâce en wow. Christ mmh. d'avoir accès à Dieu mmh. à, euh, à n'importe mmh. quel mmh. moment. Mmh. La Bible dit, l'éternel dit, on ne se présentera euh, point devant moi mmh. avec les mains vides. Mmh. Mmh. Mais il y a quelqu'un qui a présenté un sacrifice mmh. de mmh. manière à ce qu'on ait laisser-passer mmh. jusqu'à la fin, en fait. Mmh. Mmh. Ce mmh. quelqu'un-là, c'est Jésus. Il a présenter un sacrifice, ouais. de manière à ce qu'on puisse tous, se... voilà pourquoi à la fin de la prière on dit au nom de Jésus, parce que c'est par par là que lui il a posé, on se présente devant wow. Dieu, n'est-ce pas, wow. et on peut accéder à Dieu euh, mm -hmm. par le sacrifice de Jésus Amen. peu importe qui vous êtes, peu importe ton âge, ton Amen. origine, ta Amen. couleur, Amen. ton Amen. ethnie, ton, yeah. quoi d'autre yeah. encore peu importe même ton passé, peut-être que toi tu étais Il y a quoi comme un méchant péché Peut-être que toi tu étais le grand, euh, le plus grand criminel. Peut-être que tu étais vraiment un criminel Peut-être que tu étais le plus grand braqueur de France Peut-être que tu étais le plus grand Dealer voleur. de France, voleur de France Ah Bah oui tu volais des, des vélos dans les jardins C'est ça non Dans les jardins Oui, <Et> si tu nous <coughs> avais raconté que t'avais sauté Après t'avais abandonné ça. le vélo, non c'était un tu T'avais abandonné dans le champ Un tu T'avais abandonné, ils ne se démarraient pas ouais. Mais quel bois ils prennent un quoi ils n'ont pas les clés, ils ne savent pas le démarrer Et non mais... Non mais c'est le passé là Mais merci beaucoup sur le passé Qu'est-ce qui se passe là <rire> <rire> Donc, je disais cela, je disais que euh, vous avez accès à Dieu. Ok, ça veut dire que, écoutez, on peut faire un exercice. Vous avez commencé un exercice Oui Ok, regardez tous, fermons tous les yeux sur le plateau. Fermons tous les yeux, public et chers chroniqueurs. Bon, moi je ne chante pas parce que sinon c'est bizarre si l'animateur ferme, sinon <rire> si les caméramans ferment, vous imaginez, c'est tout va tout, s'éteindre. Fermez tous les yeux et vous allez voir, dites. Merci Seigneur. Merci, Merci Seigneur, parce que je suis dans ta présence. J'ai accès, accès, accès, accès à ta présence par le sacrifice de Jésus. Peu importe qui je suis, e qu suis. aujourd'hui, aujourd aujourd maintenant, maintenant, maintenant j'ai accès, accès, accès à ta présence. Je la sens, elle me remplit au nom de Jésus. Alléluia. Vous voyez, au travers juste une rem petite prière, vous avez accès à la présence de Jésus. Ah, oui. Comme tu le dis, Steven, c'est un conseil qu'on peut vous donner, c'est passer du temps avec oui. Dieu. Oui. C'est là-bas là c'est dans la présence de Dieu qu'on est transformé. Qu'on est, qu qu est transformé. Là, on apprend à le connaître. C'est là, ah, on apprend à le connaître. Beaucoup de personnes veulent évoluer, veulent être, veulent être Vous savez, lorsqu'on s'est converti, lorsqu'on a accepté Jésus, mm -hmm. on était rempli de fautes, de mauvaises addictions, mm -hmm. de mauvaises habitudes. On avait plein d'addictions, chacun. Mm -hmm. Des addictions plus ou moins graves. Vous voyez, mm -hmm. y a certains par exemple, étaient addicts à la drogue, d'autres étaient addicts par exemple euh, au, comment on dit, les, les jeux vidéo. Non, pas les jeux vidéo. Les, les euh, jeux d'argent Non, les, les calomnies, le fait oh de parler wow. dans le dos. Mm -hmm. euh, beaucoup étaient addicts à ça au fait de parler dans le dos. Beaucoup oh, oh, oh, oh, oh. étaient addicts à ça au fait de parler dans le dos, de calomnier les autres. <rire> euh, oh, oh. On se rigole pas du mm -hmm. tout en plus. Non. Beaucoup étaient, bref, on avait certaines addictions, mais mm -hmm. tous ces trucs-là sont partis lorsqu'on s'est rapproché de Dieu. Il y a quelqu'un qui disait Comment s'éloigner du monde Rapproche-toi de Dieu. Ah, ah, mais... te rapproche de mm -hmm. Dieu. Yes. Bah, plus ah, mais... regardez bien. Bon, ouais, vas-y, mets ta main là. Comme ça Mets ta main là. Voilà, ok. Qui est le monde, qui est Christ ici on Christ. Oh. Steven, est Christ Steven, c'est Christ Steven, c'est Dieu C'est Dieu Oli, tu es quoi, toi Tu vois quoi Tu peux le dire Dans ce cas de figure-là, le oui. monde... On rappelle ce que c'est le monde, le monde c'est euh, un peu le système de pensée instauré par le diable, mm -hmm. euh, voilà, tout, euh, tous les trucs bizarres qui nous Kinzelung de Dieu, on va résumer mm -hmm. ça ça, ça, ça tout simplement, ok Regardez bien, moi là je suis là, ok Moi je me fais le comment Là bah, non, prenez-moi un nom, comme ça Ben Ben, ben. Tu vas dire <rire> quoi Gilbert Gilbert <rire> Gilbert Là, je suis Gilbert <rire> Donc là, Gilbert est là, comme ça Ok, Gilbert est là, mm -hmm. comme ça Et Gilbert, il était dans le monde Maintenant, Gilbert, il accepte Jésus Ça ne veut pas dire qu'il atterrit là Ça veut mm -hmm. simplement dire que Gilbert, bah, bah Il est là, mais il a Jésus dans mm -hmm. mm -hmm. son cœur Maintenant, Gilbert veut s'éloigner de là Comment faire et eh bien qu'il faut se rapprocher de Dieu Amen. Amen. il faut pas se concentrer sur le fait de s'éloigner du monde mm -hmm. mais sur le fait de se rapprocher de Dieu parce que plus je me rapproche de Dieu mm -hmm. regardez bien voilà, voilà, voilà, voilà, plus au final, mm -hmm. inconsciemment je m'éloigne du monde tout simplement ouais. donc un conseil, passez beaucoup de temps avec Dieu rapprochez-vous de Dieu et vous allez ouais. voir que le passé va être vite passé et aussi pour ouais. ouais. enfin, continuer dans ton exemple faut bien de se dire en qu'en fait, c'est pas le monde qui va reculer. Parce que beaucoup de personnes mmh. se disent euh, ça va partir avec le temps. Wow. Pas, non, le, le monde, temps. monde ne part pas, c'est toi qui pars. Ah, yeah. Waouh, ça c'est vraiment. En fait, ah, sûr, bah, très très bon, bon point. Mmh. C'est pas le monde qui part de notre vie. C'est pas. Non, non, non, non. Mmh. C'est nous qui quittons le monde. Yeah. Ah, c'est nous qui quittons. C'est ah, mais... pas le monde qui. Allez, monde Allez, allez, mmh. allez, sois Allez, va-t'en Allez, va allez Quoi d'autre Non, quoi Allez, mouf allez moi le camp. moi Casto Casto <rire> C'est C'est la violence <rire> Casto là J'en ce gars Merde Voilà truc marrant vas-y Euh... <d> Dégage <rire> <rire> bon il bon, bouffe bon, bon. regardez bien le monde comme tu dis ne va pas partir regarde ta main est toujours là voilà malheureusement main, voilà mais c'est à moi de partir de quitter ce stade là quelqu'un dira mais comment partir comment quitter le monde pour arriver maintenant à Dieu il ne s'agit pas de déménager mais le monde là c'est un, un lieu mental c'est un lieu spirituel c'est une sphère un peu dans laquelle on pense d'une certaine manière on fait quelque chose donc comment faire lis la parole de Dieu passe le temps avec Dieu tu vois, comme mentalement spirituellement tu vas oh. quitter cet état-là pour atterrir dans l'état de Dieu dans les Alléluia. Bon, j'aimerais qu'on fasse un petit freestyle. là. Oh, yes, On a commencé yes. au début. La régie a préparé une petite musique. Qu'on fasse un petit freestyle de la conversion. Mm -hmm. Petit freestyle de, de, de, de Je suis chrétien. Mm -hmm. Est-ce que vous êtes rempli du Saint-Esprit Yes, yes. Oui, toujours. Il n'a pas répondu. Yes, je vois sa présence. Ah, oh, oh, oh. oh. oh. oh. oh. Voilà, oh. en OK qui veut commencer? Christian. Christian Christian. Christian. Oh Christian. Oh Christian. Oh. Christian. Oh. Oh. Accepter Jésus, c'est la meilleure décision. faut ouais. oui. bon, bon, C'est la, me la meilleure décision. Décision, décision, décision. Décision, décision, décision. Pourtant, il est d'elle. Eh. Il est ressuscité. Ah. Il est monté au ciel. Je ah. ah. la passe à Indy. Eh. Oh. Eh. montre moi comment t'es zélé. Monte-moi comment t'es zélé. montre moi comment t'es zélé. montre moi comment t'es zélé. T'as accepté Jésus. Il est dans ta vie. Ah. T'as accepté Jésus. Alors pour lui, tu vis. Et la passe à Christian. Enfant de Dieu. Et la passe à Christian de Jésus. Il est enfant. Moi, j'ai reçu Jésus. Je veux gagner plein d'âme. Parce que je suis zélé. Je vais les enflammer. Et les ressusciter. Ah ensuite les gagner ah, ah, pour que le troisième jour ah, ah, ils aillent prêcher ah, ah, ah, ah, Allé! Je ne voyais pas à quelqu'un dans la caméra qui me dit, qui me dit à toi « Oh, laisse-moi tranquille <rire> » C'était me mon parc, je l'avais fait <rire> non. Ouais. Oui. Je me souviens, c'était quoi déjà <rires> Conduit <cười> par l'esprit, n'imait pas l'esprit, la C'était quoi déjà Je pourrais racheter le PSG D'accord, alors... Euh, euh, ah, de quoi de en coup, de on parlait d'un coup, vous savez quoi Il y, y a une émission qui s'appelle T'écoute quoi, partie uh -huh. 2. Uh, vous aviez aimé la partie 1 qui arrive. Uh -huh. On va la tourner dans une semaine qui arrive, oh, oh, elle, qui arrive. Et uh -huh. je poserai moi-même un freestyle. Oh oh oh je vais préparer oh, <rire> prépare un freestyle uh -huh. avec ces lunettes là, ces lunettes de. de... Vous savez, c'est une aide en fait anti-lumière bleue en fait. Tu vas pas avoir mal aux yeux. Mm -hmm. On va pas mal aux yeux quand on évangélise par la nuit. Oh. Oh. Oh. Je, disais... Oh. je disais donc, oh. je, disais donc... <rire> je disais donc voilà, on vous a un peu des quelques astuces. On a parlé de jeunes chrétiens. Mm -hmm. Vas-y en anglais. Jeunes chrétiens, comment dire Par où commencer, jeunes chrétiens Par où commencer Oui, mais en anglais. <rire> ah, um, Young Christian, how do we start Oh. Young question. Amen. <laughs> I young, no, but just even young pension. Young question. What? Yeah, yeah. How is white trista? Atta atta atta atta. The super cute children are so ugly. Okay, so guys, it was a real pleasure uh, to yes. spend uh, this time with you guys. Uh, uh, a fresh time, you know what I'm wow. talking about? yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. yeah. yeah. We speak English. Yes. Yes. Yes. We speak English too. We speak English. Uh, is, uh, in the, in the, in the yes. okay, so, uh, What do you think about uh, uh, uh, the link between Jesus and um, um how oh, can I um, <coughs> between Jesus and uh, and, uh, and uh, okay. what do you think about that Jesus being the Lamb of God? What do you think about? I God. <laughs> nice, <sir. laughs> yes, tell me. Tell us. Tell us. Yeah. Yeah. Yes, Jesus, Bro. Tell Jesus. us. Jesus uh, is good. Jesus is yeah. good. Yes. Yes. Yeah. yes. God yes. God yes. My God is Jesus. Hey. My God is Jesus. My God is Jesus. My God is Jesus. My God is Jesus. Amen. Okay, Oliso, can you close this this meeting now? This fresh meeting, yes. uh, this fresh show, you know, this fresh TV show, you know, because yes. fresh is a uh, TV show, mm -hmm. not just a nerd I'm talking about, so go ahead. <laughs> We can say, keep going. Where is Brian? In the kitchen. In the kitchen. In the kitchen. So C'est la célèbre phrase qu'il prend en place. Ah oui, je disais alors. Je disais. On va clôturer dessus. Que le Seigneur vous bénisse. On se voit très prochainement, Guys. Mais... <rires>